Bonjour à tous. Euh, peut-être attendre que les deux, trois personnes rentrent. Donc quand on démarre un, une nouvelle activité, en fait, c'est toujours. C'est un peu excitant, en fait. c'est comme dans un nouveau jeu. Euh, on, bon, ok, on démarre level 1 avec son épée en carton, mais euh, on va découvrir plein de choses, trouver plein d'outils, apprendre plein de concepts à maîtriser. Alors, nous, on aime bien. Par contre, dans les entreprises, un truc nouveau, c'est quand même un truc un peu plus difficile à maîtriser. Donc, sur la, sur la data, en fait, il y, y a déjà pas mal de projets qui sont en cours sur la data science. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de gérer. Par contre, le machine learning, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué parce que c'est une boîte noire et il euh, y a tout un tas de difficultés. Une fois qu'on a réussi à faire marcher ça, en fait, il y a tout un tas de difficultés à euh, amener ce projet en production. Et il y a pas mal de projets, en fait, qui naviguent un peu, qui n'arrivent jamais à rendre le service pour lequel ils ont été prévus. Euh, si je fais une petite enquête. Dans, parmi les gens qui sont là, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait des modèles de machine learning OK, donc c'est pas la majorité. Donc euh, Et euh, parmi ceux-là, est-ce que ces modèles sont en production OK. Euh, donc je, je vais balayer. En fait, je vais vous faire un Rex de deux de, de projets un peu différents. Je vais faire un Rex décoloré. Je ne vais pas vous présenter chaque projet en détail. Je ne vais pas vous présenter les modèles ou l'architecture. C'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est l'industrialisation. C'est comment on fait pour amener ce truc-là, une fois qu'on a réussi à le développer, jusqu'à la production et faire en sorte que la production se passe bien. Donc je m'appelle Claude Falguer, je suis data engineer dans une société à Paris qui s'appelle Santelis, qui est spécialisée dans l'architecture data. Euh, je suis par ailleurs co-organisatrice depuis quelques mois du Paris Machine Learning User Group. Euh, en fait c'est un user group qui existe depuis une dizaine d'années, qui s'est euh, monté au départ pour diffuser auprès des entreprises ou des gens qui n'étaient pas dans la recherche des, des, des choses qui sortaient de la recherche. Donc là, maintenant, il se généralise. Il y a de plus en plus de gens qui viennent plutôt du monde de l'industrie, qui viennent présenter ces, des choses. Le rituel est tous les euh, deuxième mercredi du mois. Et il y a des captations, si ça vous intéresse. pour aller retrouver là. Bon, je suis par ailleurs aussi euh, mentor au Codeur Dojo Paris. Comme ça, le Codeur Dojo, c'est un, une organisation qui permet aux, aux enfants de découvrir ce que c'est l'informatique. Donc je m'occupe plus particulièrement de l'aspect robotique et euh, bah, c'est pour cette. Fin, comme il y a un atelier demain, en fait, je ne pourrais pas rester au meet and grid. Donc si vous avez des questions, il euh, faudra les poser à la sortie de cette session parce que je partirai juste après. Et puis euh, je ne sais pas s'il y a des gens de Duchesse France ou qui connaissent Duchesse France. Petit sondage. Non. Donc, du du Chess France est une, une organisation de développeuses Java euh, dont je fais partie. Enfin, je, je, je, je ne suis plus totalement active, mais bon, c'est bon à savoir, il n'y a pas énormément de filles dans l'informatique. Alors, je vais, je vais décolorer le Rex en vous présentant une petite histoire. Donc, ça, tout commence un printemps dans un, une, une, une jolie petite communauté fleurie, très calme. Et puis, en fait, des démons font des intrusions toutes les nuits et viennent repeindre toutes les fleurs en gris. Alors, bon, c'est assez contrariant quand même ça, ça, ça nuit un petit peu aux touristes. Et il euh, bah, y a bien un système de surveillance, mais en réalité, euh, c'est quand même assez compliqué de surveiller tout le territoire, partout, tout le temps. Euh, voilà. Donc euh, là, vous avez une idée brillante, vous vous dites, hein, peut-être qu'on pourrait prédire les incursions. Alors, vous avez une bague idée en tête, je ne sais pas, suivre euh, je... Je les bandes de peau de peinture, euh, regarder les floraisons des fleurs. Enfin, il voilà, y, pas... y a sûrement un truc à faire. Et si vous arrivez à vendre un modèle, bah, la communauté va vous payer cher pour euh, régler ce problème qui, qui contrarie quand même tout le monde. Donc, vous montez une équipe. Bon, vous, vous êtes chef de projet. Hein, vous n'y connaissez rien. Donc, vous trouvez un, un data engineer qui, qui va vous faire un truc. Alors, il essaie. Il a trouvé un vieux grimoire qui s'appelle le machine learning pour les nuls. Bon, il essaie. Mais il a bien réussi à repérer tous les chats du quartier. Mais par contre, pour faire un modèle qui fait ce que vous voulez, euh, ouais, non, pas trop. Donc, euh, bah, vous faites appel à, à un mage spécialisé dans l'alchimie le, le, le, des, des modèles. Donc, euh, bon, c'est un mage. C'est très cher, en fait. Donc, vous allez lui laisser la moitié de votre prime. Mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est Ce qu'il faut. Et donc, votre petite équipe est montée, vous vous mettez en route pour euh, résoudre ce grand problème qui est euh, les démons qui repeignent les, qui repeignent les fleurs. Bon, en pratique, les modèles qu'on a fait étaient quand même plutôt des modèles à double pour euh, faire des, des, des scores euh, d'appétence ou comprendre ce que faisaient les clients. Mais bon. euh, quelques temps après, le mage vous, vous amène un modèle, alors euh, c'est un peu moche en fait, c'est plein de bouts de. Code mort qui pendouille, c est, c est, tous les bouts vont pas ensemble, mais ça fait le job. C'est euh, 9 fois sur 10, euh, ça arrive à peu près, bah, quand ils ne plantent pas, effectivement, ça arrive à peu près à prévoir euh, les, les intrusions. Et donc, armé de ce prototype, en fait, vous allez voir le, la communauté et puis vous leur expliquez que non, vous avez un truc là, ça. il y a un ROI potentiel, ça pourrait marcher, mais bon, il faut plus d'argent pour continuer et arriver à faire un truc qui marche bien, qui ne plante pas tous les matins. Euh, et qui donne un résultat un petit peu mieux. Donc bon, ça, c'était la petite histoire. En fait, si on vient à la réalité, cette période-là, elle est assez critique sur, sur votre projet. C'est la période où vous allez activer votre projet. Vous allez proposer quelque chose et vous allez essayer de déterminer qu'il y, y a une solution qui serait possible. Donc nous, ce qu'on voit en tant que développeur, c'est effectivement, on va arriver à un truc un peu moche. Il faut comprendre aussi que la personne qui l'a fait, ce n'est pas son travail de faire du joli code, ce n'est pas, pas, pas son métier de faire du code maintenable. Son métier, c'est de résoudre tout ce qui est en haut dans la partie expérimentation. Donc, en fait, comprendre comment adresser ce problème, euh, comprendre quelles sont les données qu'on pourrait utiliser, aller chercher où on peut trouver ces données, comment les transformer Comment utiliser un modèle Et souvent, bah voilà, il va essayer plein d'idées. Il y a plein de types d'algorithmes. On peut faire du classique, on peut faire du machine learning, on peut faire du, deep, enfin, du, du réseau de neurones, on peut faire du deep learning. Les choix sont assez ouverts. Donc, il va, il va tester plein de modèles. Et puis, euh, à la fin, il va en garder un. Et donc, il y a une espèce de boucle qui se met en place qui fait que souvent, le code est effectivement plein de bouts d'essais, de... bon, On a changé, on a changé les paramètres. Ouais. 0.5, ça ne marchait pas bien. Bon, je remets 0.2, en dur. Et donc... Ce n'est pas grave en soi, en fait, il faut comprendre que ce truc-là, ça sert effectivement à montrer qu'il y aurait une solution possible. Et votre travail en tant que Data Engineer, ça va être de reprendre ce truc-là derrière et d'en faire quelque chose d'industriel, de, de, de, en fait, qui puisse fonctionner. Donc, on sait quand ça marche, on sait comment gérer les erreurs, on sait il va faire du monitoring, on va savoir ce qu'il a fait. Et... Le, le souci, c'est que euh, bah, selon la nature du code, en fait, euh, vous allez avoir plusieurs options, pour ce, un arbitrage à faire entre plusieurs options pour faire ça, euh, en particulier parce que là, votre modèle, vous l'avez fait en petit sur le poste du développeur, enfin, sur le poste du data scientist, mais la réalité du déploiement, c'est que vous allez déployer ça en grand sur des systèmes distribués qui sont différents, et donc cette différence d'architecture fait que dans votre portage, en fait, vous allez avoir plusieurs choix, donc euh, le premier choix, c'est l'adaptation. C'est ce qu'on a fait sur un des projets. On a reçu un code Python assez propre. Euh, il, tournait pas, enfin, il tournait sur une plateforme distribuée propre à Python, qui est euh, Dask. Donc, on s'est dit ok, on va le transformer sur Spark, parce que nous, on est sur Hadoop et que le, la logique, c'est plutôt Spark. Ce n'est pas très compliqué. Les modèles sont assez similaires. Euh, on a gardé des bouts de code qui étaient peut-être plus spécifiques à SiteKit Learn qu'on ne pouvait pas porter. Mais globalement, on a décidé de l'adapter. Deuxième modèle, on, on, on, on l'a fait marcher, mais on sait que finalement, le, la solution, ça serait une refonte complète. C'est un truc qui est fait avec des bouts de R, ER, des bouts de Python, enfin, voilà, ça fonctionne, mais ce n'est pas une solution qu'on qu souhaite pérenniser. Et la solution, ça serait probablement une réécriture complète. Par contre, là, il faut faire attention que quand vous vous lancez dans une réécriture d'un modèle, vous n'allez pas forcément trouver l'équivalent. Alors déjà euh, si vous regardez en tuto, en fait, un modèle, c'est simple. Il y a deux lignes, voilà, fit et puis euh, l'application du modèle. Euh, si vous regardez un vrai modèle euh, tel qu'on tel qu les reçoit d'une expérimentation, ça fait souvent plusieurs milliers de lignes. Euh, celui qui faisait du Python et du R faisait 4000 lignes. Parce que ce n'est pas un algo, en fait, c'est une espèce d'alchimie où le, le data scientiste a, euh, notamment quand on, quand on est dans, des, dans du machine learning plus classique, c'est probablement un peu différent quand on fait du réseau de neurones, parce que là, on a un réseau de neurones. Mais quand on fait du machine learning plus classique, on a souvent utilisé plusieurs modèles pour arriver à la solution. Ça va rentrer dans le détail, mais le modèle en fait, se base sur de l'arbre de décision, c'est du random forest. Mais en amont, il a fallu enrichir les données et donc construire plein d'indicateurs pour, par exemple, retracer la cyclicité des achats ou essayer de, de détecter des patterns de, consommateurs qui, de consommation des, qui étaient similaires via des, des cartes dynamiques. Et du coup, euh, ben, en fait, vous, vous êtes confronté à, à un code qui est très compliqué avec beaucoup de modèles et dont vous ne trouverez pas forcément toujours l'équivalent dans du Spark ML ou, euh, ou en changeant simplement de, de framework. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Bon, L'idée qu'on a en tête, grosso modo, c'est du utilisage de zoo parce qu'il y a les modèles qu'on euh, qu utilise, mais euh, ça n'a pas encore été fait. Et puis, la troisième voie qui est pas mal utilisée dans l'embarqué ou dans, dans des domaines où on n'a pas besoin d'un modèle très précis, c'est de simplifier. C'est de dire, on va apprendre le machine learning, ça, ça va nous faire euh, comprendre comment marche notre domaine, notre domaine quelles sont euh, les, les variables qui sont importantes. Et puis, bah, à la fin, on va garder que les variables qui sont importantes. Et on va rappren... Au départ, le, le modèle a appris sur euh, 1000, 1500 variables. Et puis, bah, à l'arrivée, on va restreindre à peut-être 10, 20, 30 qui sont intéressantes. Et on va conserver ça et faire un modèle plus compact. Ce modèle plus compact, du coup, va consommer moins de ressources à l'exécution. Et puis, bah, peut-être, ce qui est fait aussi dans un certain nombre de cas, c'est qu'on va se débarrasser du, de l'outillage de machine learning. On va résumer ça à une simple équation qu'on peut mettre dans n'importe quel type de programme. Euh, donc ça, c'est effectivement l'état à ce jour. Donc, une sorte de, de décalage entre les, ce, que, ce que savent faire les data scientists en termes de technologie et puis les attentes du, du monde industrialisé qui attend plutôt du Java des choses comme ça. Alors, pour être honnête, ça converge. C'est-à-dire que les, les data scientists, enfin, quand on, quand, tous ceux que j'ai rencontrés, étaient appétents pour apprendre des techniques de développement, pour faire du test unitaire, apprendre ce que c'est la gestion de conf, euh, sur, euh, sur euh, même tous les types d'outillages, euh, découvrir ce que c'est Jenkins, enfin, tout ce que nous, on utilise. Ils sont aussi appétents pour apprendre des outils liés aux plateformes distribuées qu'on utilise. Ils se rendent bien compte que Spark, en fait, parce que ça tourne sur Hadoop, donc des grosses machines avec beaucoup de capacités de distribution, c'est quelque chose qui leur permettra de faire et, de, et de, de valider leur modèle, de faire tourner leur modèle pour avoir des résultats alternatifs et essayer de le régler de manière beaucoup plus rapide. Alors, du côté des, des développeurs aussi, une des difficultés, c'est que les techniques qui sont utilisées sont quand même euh, massivement euh, euh, sont similaires à celles des langages fonctionnels. cest ça peut être un peu difficile à débuguer parce que tous les traitements sont des traitements euh, fonctionnels et donc vous ne savez pas trop ce qui s'est passé au niveau de chacun des éléments. Les, les, les informaticiens, pour beaucoup, sont encore habitués à des, des bugs de, de processus un peu itératifs. Donc euh, ça, ça avance aussi. Il y a une bon, appétence pour les langages fonctionnels du côté des, des développeurs et puis euh, des gens qui euh, bah, des, apprennent un nouveau métier qui est les ML Engineer, c'est-à-dire des gens qui sont dans le métier et d'industrialiser ces modèles, de connaître les modèles pas forcément de savoir comment on conçoit le modèle et comment on le on l'ajuste soigneusement pour qu'il fonctionne bien, mais comment ça se code et comment ça s'industrialise. J'avais quoi ah oui. Il y a aussi les, les outils intégrés type plateforme DataIQ. Il y a tout un tas qui sortent, en fait, qui proposent des solutions qui viennent de bout en bout et qui facilitent aussi la mise en, en production des modèles. Mais je, En fait, c'est des plateformes que, qui, dans les contextes où j'ai été, n'ont pas été... Euh, euh, utiliser, voire valider. Donc euh, je ne peux pas vous en parler. En fait. Donc après euh, une, une longue période de toilettage, alors ça passe typiquement sur nos deux projets, sur un c'est allé assez vite, sur l'autre pendant un mois le modèle a planté chaque fois qu'on le lançait parce que euh, erreur ici, pas assez de données, données, les données avaient changé entre la, la source qu'utilisait le data scientist qui avait été euh, extraite manuellement. Et la source industrialisée que nous, on utilisait, en fait, les formats n'étaient pas les mêmes, certaines colonnes n'étaient pas les mêmes, des choses avaient changé. Donc, euh, voilà, pas... et, et, et puis, comme ce n'est pas très industrialisé, ce n'est pas très débugable, on s'applante, on ne sait pas trop où. Donc, en fait, une première chose a été de, de mettre un espèce de socle en fait, sur, sur tous ces produits, déjà pour découper l'exécution, pour avoir des étapes, savoir à minima dans quelle étape on plante et puis euh, un peu mieux contrôler le paramétrage des, des différentes étapes. Alors, votre modèle marche, mais euh, bon, pour l'instant, il marche un peu couça. ci c'est bon, ça Le résultat n'est pas terrible. Et, euh, et là, le mage vous dit, bah, il faut des données, hein. il faut plus de données. Quand il y encore plus de données, ça marchera encore mieux. Donc, vous allez chercher des données et puis euh, bah, vous construisez euh, patiemment, vous empilez vos données jusqu'à jusqu ce qui ait assez de données. Alors, dans, les, dans un des projets, euh, utiliser des données du mois à la volée, donc ce n'était pas un trop grand souci, L'autre projet utilisait des données euh, utilisées sur quatre flux de données, 36 mois d'historique, et euh, par ailleurs, 16 autres flux qui étaient des données historisées, enfin, qui, contiennent, qui ont tenu l'historique depuis le début des temps. Donc, j'avais regard, regardé à un moment donné, sur la production, on avait quelque chose comme 300 gigas de données, euh, rien que pour ce modèle-là, qui servait à fabriquer, en fait, à, enfin, qui était synthétisé pour fabriquer des bases d'entraînement qui faisait euh, autour de 20 gigas. Euh, donc euh, ça, ça, ça commence à poser des sérieux problèmes de ressources, et c'est quelque chose qu'il faut avoir anticipé en matière de stockage. Une autre chose, c'est que ben, là, voilà, les gens... Pour, pour savoir qui achète des pots de peinture, il va falloir que vous regardiez ce que les gens achètent. Donc ben, voilà, les membres de la communauté, ils veulent bien qu'on résolve le problème, ils ne sont pas très contents qu'on observe tout leur comportement pour savoir qui achète quoi et, et qui passe à tel endroit la nuit. Donc, c'est typiquement tous les problèmes de privacy qu'on commence à avoir. Donc, si je reviens à quelque chose d'un peu plus synthétisé, quand, dès qu'on touche à de la data, en fait, 80% de votre activité, ça va être de la data. Donc, si vous voyez sur le, la pyramide qui est là, le, le, le gros, la grosse partie base de la pyramide, les, les quatre premiers étages, c'est que de la data. C'est identifier où elle est, c'est la déplacer à l'endroit où vous allez la traiter, parce que votre modèle de machine learning marche rarement directement sur la base de données. En général, il va falloir créer un, une, un stockage local pour faire marcher vos données. Euh, le, tout un tas de, de, de transformations qui va, qui va, que vous allez devoir faire pour adapter ces données en termes de format, pour les enrichir. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait on, fait, on fait marcher des modèles parallèles pour créer des nouvelles données à partir des données qu'on a, parce qu'on ne veut pas mettre toute cette masse de données dans le modèle. Euh, des... ben, Je reviens tout à l'heure sur le, sur le masquage. Donc, euh, déjà, c'est un sujet en soi, c'est les trois V du big data, les volumes. Donc, vous allez euh, sur ce type, sur du machine learning mécaniquement, et, et encore plus sur, euh, sur des, du deep learning ou du réseau de neurones, vous allez avoir des gros volumes de données, vous allez avoir de la variété, beaucoup de sources de données différentes, euh, et des sources exotiques. On commence à voir apparaître des gens qui veulent utiliser les messages, les enregistrements audio qui ont été faits, des documents contractuels, des, enfin, des, des sources de données qui ne sont pas des sources de données structurées. Ce qui pose le problème de les comprendre. Mais euh, bon, en général, dans, le, dans les bibliothèques euh, utilisées par les data scientists, il y a des choses pour faire de l'interprétation de textes ou des, ou des, ou, ou, ou, ou des outils. Enfin, ils, ils imaginent les outils qui, qui, qui sont à leur disposition. Par contre, dans les entreprises, il est rarement prévu de mettre à disposition des flux de mails ou euh, des flux de captation audio, des discussions euh, du support. Donc ça veut dire des choses à gérer en plus. Euh, le, deuxième point sur lequel je... enfin, le dernier point, c'est la vitesse, Donc, c'est la fraîcheur des données. Euh, enfin, ça, ça renvoie à la fraîcheur des données. Donc, Le modèle est fait pour tourner, pour donner un résultat avec une certaine fréquence, parce qu'en général, il a un consommateur. Dans beaucoup de cas, ça peut être des, des plateaux d'appels ou des emails ou, des, ou, ou même dans, de plus en plus, on voit des modèles qui sont servis par des API. Donc, ça peut être un, un, un site web qui euh, fait appel au modèle pour avoir un score ou pour avoir une recommandation. Donc là, vous êtes en quasi temps réel. Donc, ces, ces notions de vitesse, en fait, vont, vont poser beaucoup de contraintes sur la façon dont vous installez ça en prod et, sur, et aussi sur les données que vous recevez. C'est-à-dire qu'il faut que votre modèle s'exécute sur une base de données qui ont bien été rafraîchies comme il faut dans le, la période d'avant. Donc ça n'engage pas que vous. Euh, D'autres choses que, sur lesquelles je ne rentrerai pas en détail, parce que c'est des sujets classiques de la data, donc tout ce qui est data gouvernance, sécurité de la donnée, donc nos amis GDPR, PCI, DSS, individuellement, je trouve bien que ça existe, mais quand vous êtes de l'autre côté de la barrière, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Ça, ça pose euh, tout un tas de contraintes et d'indétermination de, de ce que c'est une donnée accessible ou pas. Qu'est-ce qui est -ce qu y a une donnée personnelle Alors, GDPR donne un cadre général. Par contre, dans le détail, il y a toujours des discussions sur le fait qu'une donnée est utilisable ou pas, parce que, en fait, la donnée, la donnée personnelle. Euh, les données sont dans des catégories différentes en fonction de l'usage qu'on en fait. Donc, selon où l'outil que vous êtes en train de construire se place en termes d'usage, c'est-à-dire est-ce que c'est un usage faisant partie du fonctionnement de l'entreprise, auquel cas vous avez droit à tout, est-ce que c'est un usage qui serait plutôt des usages prospectifs auquel cas vous avez droit à moins de choses, donc c'est un peu compliqué de se placer, mais ça, ce n'est pas spécifique au machine learning. Et puis euh, ben aussi tous les, toutes les problématiques de masquage, d'anonymisation, de préparation des données en amont, en fait, pour que vous n'ayez pas accès à des données que vous ne devez pas voir, voire euh, utiliser, en fait. Parce y a des, par exemple, dans beaucoup de banques assurances, il est interdit, enfin moi en France, il est interdit de croiser les données entre la banque et l'assurance. Alors pour ce qui est spécifique, euh, c'est la mise en qualité qui peut être un peu différente dans le machine learning par rapport à d'autres types d'usage de la donnée. Euh, le, les données manquantes euh, posent un problème particulier parce que beaucoup d'algorithmes ne, ne, ne, ne tolèrent pas euh, les not -a number Beaucoup de processus statistiques en fait, savent euh, gérer des données qui ne sont pas là. Vous pouvez faire une moyenne de plein de données qui sont là, avec des not -a number au milieu, et puis les outils s'en sortiront très très bien. Dans le machine learning, les modèles numériques, pour la plupart, n'acceptent pas ces données manquantes. Donc, Vous allez trouver une stratégie pour, les, pour reboucher les trous. Est-ce que vous mettez 0, mais 0 c'est une valeur est-ce que vous mettez euh, la moyenne est-ce que vous mettez euh, une, quelque chose que vous allez vous utiliser un modèle en fait pour générer ce que pourrait bien être cette valeur euh, par rapport à d'autres données mais euh, est-ce que c'est important de, de, de, est-ce que vous n'allez pas perdre quelque chose en perdant le fait que la donnée n'a pas été renseignée, Donc, vous êtes obligé de rajouter des colonnes pour mettre ça et puis le dernier point qui, est, qui peut être aussi un peu douloureux, c'est tout ce qui est labellisation quand on utilise des modèles supervisés donc les, les modèles supervisés sont, sont les modèles qui vont, enfin les, les, les systèmes d'apprentissage qui vont apprendre à partir d'un objectif qu'on leur, qu leur fixe. La fixe. Dans mon exemple, si on voulait apprendre à quelle date on les, ont lieu les intrusions, ben en fait, on aurait ce qu'on appelle des labels, donc une variable à expliquer qui est les dates des intrusions et peut-être, je sais pas, la porte à laquelle elles se, elles se présentent. On aurait, on aurait ce type d'information comme, comme label. Et la question que ça pose, c'est que ces labels-là ne sont pas toujours disponibles, en fait. Donc, ça peut entraîner des opérations manuelles pour compléter ces labels, afin d'avoir l'information qu'on veut prédire. Et puis, parfois, elle est disponible, mais pas forcément dans la même qualité. Parce que cette information, pour l'instant, n'a servi à rien. Elle n'est pas forcément très sûre, en fait. Je me rappelle d'une présentation au Paris Machine Learning Group, où quelqu'un expliquait qu'il était dans le domaine médical, il essayait de déterminer des, sur des, des, des ECG si les gens étaient en vie ou pas, et que les labels, en fait, sur le truc qui se représentait exactement pareil, le, dans certains cas, les gens étaient déclarés décédés, dans l'autre, pas. Donc, bon. et, il, a, il, a, il a réussi à faire un modèle qui marche, mais en sachant très bien que ces labels étaient quand même bizarres. Donc, euh, toutes ces, toutes ces activités-là, fait, qui sont euh, purement liées à la donnée, à leur transformation, c'est des activités que le data engineer va pouvoir très facilement prendre en charge et, que, et pour lesquelles on a plein d'outils, en fait, qui existent déjà euh, dans Spark ou dans d'autres systèmes de, de workflow qui vont permettre de gérer cette data en masse. Oups. Donc, si on, si on revient à notre histoire... Donc ben voilà, on a plein de données, on a un modèle qui est pas mal. Voilà, euh, 9 fois sur 10, il prédit, vous arrivez, vous, voulez, vous, vous présentez ça à votre client et euh, vous dites, voilà, c'est grandiose, on a un modèle, 9 fois sur 10, il marche. Et là, le client vous dit, oui, mais 9 fois sur 10, euh, c'est pas 10 fois sur 10, quand même. Ça marche pas bien, votre truc. Et effectivement, dans le domaine du machine learning, on est habitué à ce que le résultat soit une, une probabilité de quelque chose. Mais, mais par rapport à des gens qui font du test habituellement, eux, tout ce qu'ils voient, c'est que c'est pas 100%. Donc, la question, c'est comment on va arriver à convaincre les gens qu'en fait, ce truc marche quand même. Donc, les, dans les difficultés, quand on aborde la recette, normalement, dans un projet, on a un cahier de recettes. Voilà, on a, on a des exigences, on a des trucs à faire, on a des règles de gestion, on peut les vérifier une par une. Là, c'est le, le modèle qui a appris un certain nombre de règles, mais vous ne savez pas les règles qu'il a apprises. Donc, vous n'avez pas de règles explicites à vérifier. Donc, ce qu'on va faire en général, c'est vérifier le résultat. Donc, on lui met des entrées dont on connaît à peu près le résultat, puis on vérifie que le résultat est correct. Alors, euh, ça, c'est un processus qui est fortement dépendant des données que vous avez mises en entrée. Donc, si vous n'avez pas les bons jeux de données en entrée, en fait, vous allez vérifier et valider un résultat qui ne sera pas forcément le résultat pertinent. Euh, ça nous est arrivé sur un des deux projets où, en fait, on, on l'a mis en production et puis on il passait bien la recette. Et en fait, quand on, quand on a essayé de l'élargir à euh, d'autres entités qui fonctionnaient un peu différemment, mais, en fait, on s'est rendu compte qu'elles alimentaient pas pareil leurs données et que du coup, euh, bah, on manquait d'informations pour avoir un modèle pertinent. Donc, le, en fait, le, on est revenu en arrière. Euh, la, le résultat aussi peut être assez difficile à reproduire. Alors quand vous faites votre tuto de machine learning, en fait, il y, y a toujours des mécanismes où euh, ils, ils vous disent que le résultat doit être exactement 3,44 euh, parce qu'en fait, ils ont fixé tous les randoms pour que le résultat soit toujours 3,44. Mais euh, le, dans la réalité, en fait, les modèles vont utiliser plein de mécanismes qui sont un peu aléatoires, qui, euh, qui, oui, qui parce que en fait, ils, ils vont souvent partir d'une valeur aléatoire et puis essayer de rapprocher un certain nombre de paramètres de, de la cible en faisant bouger un petit peu cette valeur à partir de la valeur aléatoire. Et du coup, selon d'où on est parti, en fait, on peut arriver à un résultat qui est un petit peu différent, voire même des fois carrément différent parce que selon que vous êtes parti à droite ou à gauche au départ, bah vous allez tomber sur deux optimums différents parce que dans vos données, en il fait, y, y a deux solutions qui sont optimales. Donc, ça, ça pose une difficulté pour tester sur les données. Il faut être sûr d'avoir suffisamment de données à ce moment-là pour avoir un, un panel suffisant pour pouvoir vraiment valider le modèle. Alors, après, bah, la grande question, le résultat est probabiliste. Donc, euh, comment on valide, en fait, l'intrusion aura lieu mardi, mais à 90% de probabilité euh, c'est d'autant plus compliqué que les métriques qui sont utilisées par les data scientists, donc, euh, je ne sais pas, vous avez sûrement entendu parler de certaines, les p-value, les précisions rappels, les... tous ces trucs-là, ne sont pas forcément compréhensibles des gens. Donc, je vous mets en haut un truc utilisé data scientist, donc c'est un, un rock euh, area undercurrent. Alors, euh, ben, ce qu'il faut lire, c'est que si on est dans la diagonale, le modèle ne sert à rien, parce qu'en fait, il ne marche pas mieux que de sortir des trucs au hasard. Si on est vraiment sur le coin, on serait à 100% de, de, de précision, mais votre modèle ne sert à rien non plus. C'est que vous avez un, un, un, un problème qui est totalement déterministe, si vous arrivez à faire ça. Et donc, ce n'est peut-être pas la peine de sortir l'artillerie lourde avec un modèle de machine learning pour apprendre une règle qui est totalement déterministe. Et en fait, ce que ça dit, c'est que le truc bleu, là, est pas mal parce qu'on a quand même un assez bon résultat, et puis euh, bah, le résultat, il est aussi assez, euh, assez, assez bien formé, assez régulier. Donc euh, on va se baser finalement sur, sur, plus sur la forme, euh, enfin, sur, sur une stabilité du résultat, que sur le résultat en soi. Souvent, en fait, on va, on va mettre en avant le fait que le résultat est, est, est bien lisse. Euh, dans un certain... Là, c'est des courbes dessinées à la main, donc elles sont trop parfaites. Dans beaucoup de cas, en fait, ce que vous allez voir, c'est que le truc bleu, c'est un truc un peu en zigzag ou qui a des creux et des bosses parce qu'on en fait, on a manqué de données. Donc, dans certains cas, le modèle, il s'est pas bien ajusté sur certains, sur certains types de cas ou euh, des fois, vous avez des lignes droites, des pans coupés. Voilà. Dans ces cas-là, en fait, on préférait peut-être prendre le modèle orange qui est... Euh ah. J'ai perdu... On va voir s'il si, euh, s'est remis dans mes cheveux. Dans ce cas-là, on préférait prendre le modèle orange qui donne un résultat qui est peut-être moins bon, mais qui euh, euh, est, est plus stable qu'un truc bleu qui, dans certains cas, serait exceptionnel et puis dans d'autres cas, serait très mauvais. Et en fait, c'est ce qui est arrivé sur le modèle dont je vous parlais tout à l'heure où euh, finalement, sur le, sur le périmètre sur lequel on a vérifié, on avait 93% de réussite. C'est même un peu louche, en fait. Quand on regarde, au final, c'est un truc qui n'existe souvent pas dans la réalité. Et puis, euh, dès qu'on l'a mis sur d'autres entités, euh, ça tombait à euh, 50, 60 ou 55. Donc, pour faire comprendre aux gens, en fait ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va traduire ces courbes-là en un, un schéma euh, habituel pour des managers. Donc, en fait, combien vous gagnez avec ce modèle-là il euh, n'y a, a plus, plus d'intrusion, on ne perd plus d'argent sur le tourisme, on gagne de l'argent parce qu'on a vendu des trucs. Et puis, en face, bah, le coût de développer le modèle, parce qu'il faut quand même bien l'enlever du ROI. Mais dans ce ROI, on va aussi prendre en compte le coût des erreurs. Pas pour baisser le ROI, mais pour expliquer qu'il okay, y a des erreurs. Mais finalement, regardez, ça ne fait pas tant que ça, en fait. C euh, ça représente euh, que euh, vous, même avec ces erreurs-là, vous gagnez encore de l'argent. Donc euh, typiquement, si on est dans, une, euh, dans, dans des opérations de marketing où on prédit, euh, je sais pas, on, est, on, on, on essaye de faire des scores d'appétence pour des produits, si on se plante et que le client n'est pas vraiment appétant, bon, ce n'est pas très grave. En fait, ce qu'on a payé, c'est l'envoi d'un email ou un appel téléphonique. Bon, c'est un, un coût qui est mineur. Euh, d'un autre côté, en fait, sur des cas où, euh, par exemple, il y a des enjeux forts euh, y a, sur, euh, sur des détections de panne, si la panne entraînait une immobilisation assez longue, donc très coûteuse en fait, euh, on pourrait aussi dire que euh, enfin, les, les, les, les faux diagnostics, finalement, on va les accepter, mais pas forcément tous. On va, on va accepter les faux diagnostics, enfin, les faux positifs, parce que ce n'est pas grave de s'être trompé en disant qu'il y aura une panne alors qu'il n'y en a pas. Tout ce qu'on a payé, c'est le coût de déplacement d'un technicien, mais finalement, ce n'est pas si cher. Et euh, dans l'autre cas, les faux négatifs c'est-à-dire que les, les, les, les moments où on a, il y a une vraie panne, mais qu'on ne l'a pas détectée, en fait, ça, ça peut être disqualifiant pour le modèle parce que dans ce cas-là, le coût, c'est le coût d'arrêt du bateau ou enfin, de, de l'équipement pendant une certaine durée, et c'est bien plus élevé, et du coup, ça peut complètement inverser le ROI. Donc euh, voilà, il faut essayer de traduire, pour euh, parce qu'on peut, ne on peut pas se baser juste sur les résultats du modèle. Après, il y a, y a d'autres... Euh il y a d'autres paramètres qu'on va prendre en compte. Donc, euh, bah, par exemple, la robustesse à la variation des, des données. Sur un, sur un des modèles, euh, ce qui nous est arrivé, c'est qu'on l'a livré en juin. Et puis, euh, bah, après juin, il y a eu juillet, c'était les vacances. Et dans les vacances, il y a moins d'activité. Donc, on s'est retrouvé avec euh, bah, une partie du modèle qui, qui découpait des choses en fonction de l'activité qu'il y avait des buckets dans lesquels il y avait zéro donnée. Donc, division par zéro, ça ne marche pas bien. C'est enfin, des choses qui n'avaient pas été détectées parce que dans la mise au point du modèle depuis le début de l'année, en fait, on n'avait pas pensé à ça. Et donc, c'est dans la conception du modèle, en fait, il faut penser que quand on divise par des nombres d'événements, peut-être qu'il n'y en a pas, en fait. Et donc c'est un truc auquel frappe attention un, un informaticien, parce que ça fait partie de son mindset, C'est pas forcément quelque chose qui va être pris en compte au niveau du, du, du développement du modèle de data science. Alors dans les trucs que vous allez devoir vérifier, bah, les obligations réglementaires, euh, la sécurité, enfin tout, tous les contrôles dont on a déjà parlé, un truc qui, se, qui, euh, qui intervient beaucoup maintenant dans les discussions sur le machine learning, c'est l'explicabilité donc c'est la capacité à expliquer comment le modèle est arrivé au résultat donc c'est très difficile sur des modèles de type réseau de neurones parce qu'en fait on sait pas on commence à avoir des outils qui permettent d'introspecter et essayer de comprendre comment il a fonctionné c'est un petit peu plus simple sur certains outils de machine learning classiques qui indiquent en fait dans leur log quelles sont les variables sur lesquelles ils se basent, il y en a moins donc en fait on peut lister la liste des variables avec tout leur poids où euh, on peut donner des informations. Euh, donc, ça, ça, ces paramètres-là, en fait, peuvent fortement contraindre le type de modèle que vous utilisez. Ça va contraindre aussi euh, les types de données que vous pouvez utiliser et ça va contraindre le, la façon dont vous gérez le modèle pour qu'il soit auditable. C'est-à-dire que quand le modèle doit être auditable, il faut que vous ayez gardé tout ce qui a servi à produire le résultat. Donc, tout ce qui a servi à faire l'entraînement du modèle que vous utilisez euh, pour pouvoir justifier pourquoi vous faites comme ça. Et euh, donc en fait sur, euh, sur ces points-là et puis les points que, dont je parle ap après en termes d'équité, en fait vous pouvez vous référer au, au livre de, de Cassie O'Neill qui s'appelle Weapon of Math Destruction, qui n'est pas compliqué à lire, qui donne plein d'exemples sur ce qu'on peut faire avec du machine learning et puis les problèmes de... Le fonctionnement de ces modèles et les problèmes d'équité qu'ils posent, c'est une data scientiste à la base, mais il n'y a pas de maths en fait, c'est juste c est, c est, c est de l'histoire. Alors elle est un peu activiste parce qu'elle elle milite dans une société, dans une, dans une, une organisation qui, dont le but est de vérifier que le, ce domaine-là ne repasse pas les bornes. Donc, euh, le dernier point que je voulais aborder, c'est la détection de biais. Donc, c'est des choses qu'on commence à rajouter dans les modèles aussi. Donc, euh, d'une part, pour euh, détecter des biais... Euh, en fait, les modèles sont toujours un peu biaisés parce qu'ils ont appris sur des données qui étaient peut-être biaisées, on ne le sait pas. Donc, on commence à voir apparaître des demandes de tests d'équité. Donc, c'est... Euh, bah, en fait, on prend euh, deux dossiers similaires et puis on change le paramètre sur lequel on veut vérifier l'équité. On met une femme à la place d'un homme, ou on change l'adresse pour que l'adresse soit en banlieue, ouais. et on regarde si le modèle va continuer à se comporter pareil. Bon, euh, spoiler alerte, euh, en général pas. Non, c est, c est... La plupart des modèles sont, sont biaisés d'un point de vue éthique parce que leurs données étaient biaisées. Et puis le dernier point, c'est l'adversarial testing. Alors c'est plus utilisé dans des choses qui détectent de l'anomalie, de la fraude. C'est est-ce que le système, en fait, peut résister à des, à des attaques, à des gens qui, exprès, manipuleraient les données qui fournissent ce modèle, euh, soit pour le, le faire euh, délirer un peu, quand ce sont des modèles qui apprennent, qui apprennent en, euh, online à la volée, enfin, typiquement ce qui est arrivé à Tao, qui a appris à, à devenir euh, un personnage pas très intéressant, mais euh, aussi sur les systèmes de fraude, en fait, pour détecter les gens qui essaieraient de passer au-dessous du radar en en modifiant un petit peu tous les paramètres pour que ça ne soit pas détectable et que ça aille encore. Donc, ça, En fait, c'est une, une stratégie où souvent, ils utilisent des modèles pour générer tout un tas de données et apprendre, euh, en fonction du résultat, comment euh, euh, faire un modèle qui attaque l'autre modèle. En fait. ils, ils aiment bien jouer à faire des, des batailles de robots entre modèles. Alors si on vient à notre histoire, ben, voilà, on avait, avec tout ça, on a réussi à convaincre la communauté que notre modèle, bon ok, 9 fois sur 10, il marchait, mais que c'était bien. Après, reste le problème d'envoyer de, ça en production. Et ben, les productions, dans un certain nombre d'endroits, c'est des environnements compliqués, avec des tas de services qui ne sont pas forcément habitués à ça. Donc il faut trouver qui s'occupe de ça. Il faut trouver comment les convaincre, il faut rassurer, il faut faire de la formation, il faut, euh, faut expliquer, faut expliquer pourquoi vous avez besoin de Python dans un environnement qui a décidé que tout le monde ne ferait que du Java. Et, euh, et le, votre modèle est, est en production, marche, euh, c'est bon, vous détectez euh, toutes les intrusions, vous avez les gens qui vont arrêter les démons à la porte, il n'y a plus de fleurs repeintes. Jusqu'à un jour où, euh, en fait, il commence à y avoir des fleurs repeintes et là, vous ne comprenez pas. Et donc, vous allez regarder, vous chercher, et vous surveillez, et puis vous rendez compte que, ben, en fait, les démons euh, se sont déguisés en chat et qu'on ne les détecte plus, qu'ils peignent au spray et plus avec des pots de peinture. Et donc, c'est votre contexte qui a changé et qui a fait que le modèle que vous aviez soigneusement appris, ben, maintenant, il devient plus tellement efficace pour détecter les intrusions. Donc, sur le, sur, sur le schéma de ce qui va se passer en production, donc, ben, vous, êtes, euh, vous êtes maintenant dans la phase de déploiement. Alors là, je ne vais pas rentrer en détail sur les outils, c'est du DevOps classique. En général, les modèles ne posent pas de problèmes particuliers, c'est des trucs qu'on pose et qu'on reparamètre. Vous utilisez ce que vous voulez. Dans les boîtes qu'il va falloir gérer, en général, on a un déploiement séparé de la partie entraînement du modèle et puis de la partie service du modèle. Alors, ça peut être à peu près le même projet, mais il faut quand même toujours considérer qu'il y a deux parties parce que l'entraînement le, pourrait se faire à des moments différents du service. Alors, c'est pas toujours le cas. Sur les deux modèles qu'on a mis en œuvre, il y en a un. Il fait un entraînement à la volée. Il n'a pas d'histoire, en fait. Tous les mois, il réapprend ce que c'est le modèle du truc qui prédit. Bon, c'est peut-être un peu pour ça aussi qu'il euh, a un résultat qui est, qui est un, peu, un, peu lié, un peu trop lié à son contexte euh, et qu'il qu est reparti en, en refonte. Un point qui va être important, c'est euh, sur ces modèles, c'est en fait, comme on ne sait pas comment ils marchent et que finalement, on les a validés sur un résultat euh, expérimenté à partir de données, c'est de continuer à monitorer ce modèle pour s'assurer qu'il continue à être euh, cohérent, en fait. Et on va essayer de déterminer euh, trois choses. Alors, déjà, sur chacun des résultats du modèle, ben, vérifier que le modèle est à peu près dans les clous par rapport à ce qu'on attendait, à bonne fourchette. En moyenne, le résultat est tout le temps bon. Donc, ça, c'est un, un, une mesure assez simple. Le deuxième point qu'on va essayer de vérifier, c'est finalement, est-ce que le modèle est juste par rapport à la réalité Il ne suffit pas qu'il soit stable avec lui-même. Si la réalité change, peut-être qu'effectivement, le modèle est plus bon. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut avoir les données de la réalité. Donc, c'est assez rare qu'on puisse le faire en temps réel. En général, il faut attendre que la réalité se produise. Donc, il peut y avoir un feedback assez long sur ce type d'informations. Et puis, un truc qu'on peut faire aussi, c'est finalement vérifier que les données qu'on reçoit en entrée reste à peu près comme avant, c'est-à-dire reste en moyenne à peu près pareil ou dans les mêmes fourchettes. Euh, typiquement, euh, si, si maintenant vous vous rendez compte que, euh, que vous n'avez plus de démons dans, dans vos logs, dans vos données d'entrée, mais que mais vous avez beaucoup plus de chac avant, ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose qui a changé en fait, dans, les, dans les données que vous recevez et que le, le contexte a changé. Et donc il va falloir revoir votre modèle. Donc dans les modèles, il y a toujours une partie de feedback en, en bas qui va permettre de, de remettre à jour ce modèle, donc soit de le réentraîner, soit de repartir dans un, un cycle complet, parce que finalement, ce n'était pas la bonne solution, on a besoin de variables de plus, ou on a besoin de, de, de, de refaire complètement un modèle différent, basé sur, je sais pas, on, sur, on a fait du machine learning classique, et puis on se dit, tiens, pourquoi on ne testerait pas du réseau du de neurones, peut-être ça marcherait bien. Euh, j'en parlerai sur, le, sur ça, j'en parlerai euh, sur le suivant. Donc, si on remet tout en phase, en fait, vous avez un schéma de ce type-là. Donc, la première partie dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sert à, à montrer que bah, en fait, ça, y a, quelque chose pourrait marcher. À la fin de l'expérimentation, on lance un projet. Et puis, votre projet à la fin, en fait, qui va euh, avoir une, une grosse étape, enfin, l'étape où nous, en tant que développeurs, on est, on est intégrés, c'est euh, de, de reengineering du modèle. Euh, ça, son, son entraînement, son résultat, son, son monitoring. On vérifie que on a toujours un ROI correct. Donc ça peut être quand on vérifie le résultat. Ça, en général, c'est à ce moment-là qu'on s'assure que on a toujours le, le ROI qu'on attend. Et là, on a trois solutions pour le feedback. Donc soit on décide que le modèle, en fait, quand il détecte un écart, donc un des trois écarts dont j'ai parlé, soit sur le, la stabilité du modèle, soit sur son, sa pertinence, soit sur ses données en entrée, il se réentraîne automatiquement. La bah, question de ça, c'est que comment vous êtes sûr que le modèle que vous avez réentraîné automatiquement, il reste toujours pertinent. Donc il y a des gens qui font ça, mais simplement, ils le bornent beaucoup, en fait. C'est-à-dire qu'ils disent, on va le réentraîner automatiquement, mais si on a un truc qui diverge trop... En fait, on sort du processus en passant en manuel. Donc, nous, on ne l'a pas automatisé comme ça. On a, on a une automatisation qui est manuelle, avec un contrôle manuel du résultat. Et on a une, en fait, le modèle est là, mais il euh, y a plusieurs modèles qui sont présents et les gens choisissent le, la version du modèle qu'ils veulent utiliser au moment où euh, ils mettent en production. La deuxième solution, qui est effectivement la plus classique, c'est que quand le modèle ne va plus, bah en fait, on repasse dans le modèle engineering pour euh, euh, voir ce qu'il faut faire, parce que des fois, il ne s'agit pas réellement de le réentraîner. Et ça, ça arrive aussi beaucoup quand on livre un modèle préentraîné. Là, je n'ai pas préjugé de l'endroit où on allait entraîner, mais il peut y a des, avoir des situations où en fait, le modèle est entraîné avant la livraison, et donc vous livrez un modèle entraîné. Et il peut y avoir des situations... Alors, c'est ce qu'on a, nous, parce que le modèle ne peut être entraîné que sur la plateforme à cause de, de, des ressources qu'il prend, où, en fait, on livre le code pour entraîner le modèle et son paramétrage, et l'entraînement se fait sur la plateforme. Et donc, si, si on est en capacité de réentraîner le modèle, si vous, lisez, si vous livrez un modèle préentraîné, bah, en fait, vous ne serez pas en capacité, il va falloir repasser par tout le circuit de développement. Et puis, bah, le grand circuit qui, lui, pose un problème plus organisationnel. C'est qu'en général, l'expérimentation est finie. Et donc, en termes d'organisation, les entreprises ont souvent du mal à gérer de, de la maintenance sur euh, quelque chose qui n'a pas été un projet de développement. En fait. Et la solution la meilleure, là, c'est en fait d'arriver à avoir des équipes intégrées où on a des data scientists et des développeurs dans la même équipe parce qu'on n'a plus cette question de rupture et de comment je fais un projet avec une entité qui est plus censée faire un projet dans cette phase-là. Alors quelques, trou... enfin, c'est un rex, donc je ne je, je vais pas vous dire j'ai trouvé un outil qui fait tout. Par contre j'ai trouvé quelques trucs assez intéressants. Euh, donc euh, dans, la, dans la foulée des DevOps, DataOps, DevSecOps. Euh, maintenant on a ModelOps. Alors c'est un ModelOps en fait c'est un, un travail d'IBM. Euh, euh, L'idée était de, de faciliter le travail des data scientists en, faisant, euh, en leur proposant un socle qui permet d'abstraire toute la partie euh, technique. Donc c'est basé sur du workflow, un peu comme du, des workflows euh, talent, ou des choses comme ça, c'est des pipelines de workflow. Ce qui est intéressant, c'est que les deux papiers que je vous ai mis là, alors le premier, c'est un peu du latex, ça fait un peu peur, ça fait papier de recherche, mais c'est facile à lire, en fait, il y a des schémas. Et le deuxième, c'est plutôt une présentation euh, type PowerPoint. Ces deux papiers là donnent une explication assez claire de ce que c'est toutes les pratiques qu'on peut avoir pour faire des pipelines et je vous ai mis quatre exemples donc le premier c'est l'architecture pour que vous voyez ce que ça couvre en fait ça couvre des problématiques de stockage et ça couvre des problématiques de diffusion du modèle. En bas à gauche c'est en fait des pipelines assez typiques et donc, si vous regardez comme ça, on va vous dire un pipeline, c'est euh, data préparation, euh, training, propagation. En réalité, les pipelines peuvent être plus compliqués si on rajoute ces problématiques de thèse, de validation du modèle, de recherche de biais, etc. Et en haut, vous voyez, en haut à droite, vous voyez la, la possibilité de, de, de composer en fait, des pipelines qui existent déjà avec euh, d'autres trucs qui peuvent être encore utilisés, de, de l'AB testing pour comparer vos modèles ou du, du lineage pour, euh, pour des obligations euh, GDPR. Et puis en bas à droite, vous voyez les, les plateformes euh, qui peuvent être utilisées comme support des pipelines. Et non, il y a Kubernetes, ne vous inquiétez pas. Et euh, il y a tout un tas d'outils. Donc, ça, c'est la description de ce qui est mis en place sur le cloud IBM et sur Watson. Le produit existe à l'état d'open source, mais je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Je n'ai pas essayé. Euh, donc, les besoins en industrialisation, en fait, il y, y, y a trois trucs qui nous font mal sur la production. Donc, le premier, c'est euh, la diversité des socles techniques. Ce qu'on voudrait, c'est que en fait, le truc que le data scientist il fait sur son bureau avec son bout de Python en scikit-learn, bah, magiquement, en fait, ça puisse être adapté sur, euh, sur du, une distribution sur Spark ou sur euh, une distribution sur laquelle on utiliserait des, des clusters plus... Euh, ce, que, ce que propose... Euh, Kubernetes dans ce domaine-là, en fait, c'est de faciliter la création des clusters sur lesquels on utilise des outils de, de parallélisation qui existent déjà dans Python, comme Distributed ou Parallel. Et la formation des clusters, enfin, le démarrage de toutes les machines, ça peut être quelque chose d'un peu pénible. Et du coup, ce que proposent ces outils intégrés sur Kubernetes, c'est en fait de vous démarrer euh, euh, par des configurations le, en utilisant Kubernetes, de vous démarrer des conteneurs sur lesquels vous pourrez distribuer votre traitement. Et Mesos, c'est plutôt utilisé par les gens qui font des, des utilisent des modèles ne sont pas forcément distribuables, comme XGBoost, qui peut avoir besoin de ressources. En fait, ils concatènent des machines pour euh, donner l'impression qu'ils ont une très grosse machine. Donc, ce qu'on voudrait, en fait, c'est de pouvoir abstraire tous ces aspects techniques et juste euh, transférer le code fonctionnel. Alors, si on regarde, en fait, toutes les, toutes les boîtes qui font de l'IA, elles ont fini, à un moment donné, par faire une, une, une machine learning platform. Si vous voulez des exemples, en fait, il y a... Euh, chez Uber, il y a Michelangelo, mais je ne sais pas s'il est public. Chez Google, il y a TensorFlow Extended. Chez Facebook, il y a Facebook Learner. Donc, le, la, le, ces, ces plateformes-là, en fait, elles sont spécifiques à, euh, bah, par exemple, chez Google, à TensorFlow ou chez Facebook, à PyTorch. Et puis, il y a un autre projet qui est open source, dont je vous parlerai après, qui s'appelle MLflow, qui a pour viser de, de faciliter, en fait, ce travail-là, mais en étant euh, agnostique sur les environnements. Le deuxième point, bah, c'est le. Le volume des ressources à disposition et puis surtout leur, leur élasticité. C'est qu'à certains moments, vous pouvez avoir besoin d'énormément de ressources parce que vous avez un modèle qui tourne et qui a besoin de Tera de mémoire. Et puis, à d'autres moments, bah, ces données ne seraient pas utilisées. Et c'est vrai que là, l'indication, ça va être le cloud. Et même les grosses entreprises en fait finissent par y aller parce que c'est la pression de l'agilité pour déployer plus vite. Les, les fournisseurs de cloud commence aussi à fournir des, des garanties, avoir des plateformes en France, enfin, ça devient un peu plus facile à utiliser. Attention quand même à la facture, parce qu'il faut, faut en général bien borner le billing pour être sûr que les modèles restent dans un coût raisonnable. Et puis l'autre truc qu'on voudrait, c'est la portabilité des, des modèles. Un truc qui est un peu embêtant, c'est que voilà, vous avez votre super truc qui est en scikit-learn en Python, comment vous faites pour le faire tourner dans une application Java donc, il y a des outils qui font de la transposition. C'est pas idéal, en général, parce qu'on perd beaucoup de fonctions. Et donc, ce qu'essayent qu de faire un certain nombre d'intervenants, c'est d'avoir des représentations portables des modèles, de manière à pouvoir dire, OK, mon modèle il a été entraîné dans tel outil en Python. Bien, ça, se, ça finit en étant je sais pas, un truc en JSON, avec tout son paramétrage et tout, tout ce qu'il faut pour l'exécuter. Et ça, je pourrais le réexécuter ré dans un autre langage. Donc, euh, sur chaque écosystème, en fait, la portabilité s'améliore. Sur SparkML, euh, tous les modèles sont portables. Sur euh, SciKit, a, ils ont rajouté la portabilité. Et puis, il y a un projet qui s'appelle ONNX, qui est un projet de Microsoft, dont l'objectif est de faire une représentation portable des réseaux de neurones. C euh, euh, je ne sais plus ce que c'est. Euh, NN, c'est pour euh, euh, Neur euh, Neuron Network. Et euh, le. le Finalement, ce, ce, cette portabilité, elle se, elle se déploie sans qu'on le voit, en fait. Ça va, ça va s'améliorer sans que ça fasse des grandes annonces. Si vous regardez, vous avez ONN qui, ONNX qui, qui commence à apparaître dans un peu toutes les plateformes. Et puis, une autre approche, c'est aussi ce qu'a fait H2O, qui a été de penser dès le départ cette notion de portabilité. Donc, dans H2O, en fait, votre modèle, il tourne sur un serveur H2O, mais, mais vous ne le voyez pas, en fait. Vous, vous faites votre code Python, votre code R, vous êtes simplement connecté au serveur. C'est le serveur qui va exécuter, c'est le serveur qui va euh, générer le modèle. Et ce serveur, en fait, il s'est généré une classe Java que vous allez pouvoir réutiliser dans votre classe Java. Et puis, j'imagine qu'ils peuvent générer autre chose. Donc, ils ont adressé... Et il y a un travail important qui est fait chez H2O, de réécrire tous les algorithmes de manière à ce qu'ils soient distribuables, puisque la version enfin, H2O tourne sur Spark, ça évite les problèmes de, de, qu'on peut avoir avec des algorithmes enfin, qui ne sont pas distribuables, qu'on ferait tourner sur des environnements distribués qu'ils ne savent pas et qui du coup arrivent à des résultats qui sont carrément faux. Et puis donc le dernier point, c'est euh, les ML plateformes. Donc je vous présente MLflow. Donc je vous mets sur la deuxième ligne le, le papier euh, euh, le, le, le, le post sur le blog de, de Databricks. Alors, ce que MLflow cherche à résoudre, c'est un problème un petit peu différent, c'est euh, de pouvoir avoir euh, une, une traçabilité des, des différentes versions de modèles qu'on utilise. Quand on commence à tester des modèles, ça peut nous servir en test, ça peut nous servir aussi pour faire le monitoring, euh, on se retrouve avec beaucoup de données assez disparates. Et donc, ce que fait MLflow, je vais peut-être vous montrer... Euh, Okay, ce que fait MLflow, c'est de vous fournir un, une, une fenêtre comme celle-là où vous avez en fait tous vos modèles que vous avez exécutés, les paramètres qu'ils ont reçus en entrée et le score qu'ils ont eu. Donc ça, et puis, vous, vous pouvez filtrer sur un modèle en particulier. Donc ça permet de voir quel est le meilleur modèle parmi tous ceux que vous avez testés. Ça permet aussi éventuellement de regarder ce que donne votre modèle en production par rapport à la version qu avait, que vous aviez testée. Est-ce que vous êtes toujours dans les clous et en fait, comment ça se fait dans le... Ça, si on prend un exemple. En fait, dans MLflow, les exemples, les projets ont une, une certaine forme d'organisation. Donc en fait, dans le code, on va mettre des... Il faut que j'en trouve une. On va mettre des marques euh, qui disent euh, voilà, log param. On va mettre des trucs comme ça qui permettent de loguer les paramètres, de loguer les résultats. Je ne sais pas pourquoi je peux plus scroller. Euh, parce que je ne suis plus dans ma tête. Sinon, si on va dans l'autre, euh, peut-être plus... Euh... Voilà, vous avez toute une API, en fait, pour, euh, pour loguer les informations qui vont apparaître euh, dans, cette, euh, dans, dans ce euh, logiciel de suivi. L'API, elle existe en Python, en R, en, en API REST. Donc, dans, les, enfin, dans, dans ce qui est utilisé et puis euh, extend des possibles à autre chose. Et en fait, ce que vous décrivez là, c'est un modèle. Et donc, dans ce modèle, par exemple, vous avez un petit descripteur qui permet de dire comment est fait votre projet. Donc, ça, ce descripteur va permettre de, de packager en fait, ce modèle et d'en faire un truc distribuable. Donc, quand on est en Python classique, en Anaconda, ce qu'il fait, c'est qu'il vous recrée un environnement Anaconda avec tout ce qu'il faut pour que ça tourne, qui serait l'environnement Anaconda de production. Et puis, vous voyez, la fin, il y a des endpoints. C'est parce qu'en fait, il vous embarque un serveur web qui permet de démarrer très facilement un serveur d'API qui permet d'accéder aux services sans coder trop de trucs. Je ne suis pas sûre qu'en production, ça soit vraiment le niveau qu'ils ont envie d'atteindre, mais en tout cas, vous avez déjà quelque chose qui vous génère une bonne partie de l'API. C'est peut-être plus facile après de le reprendre. Euh, donc, si vous voulez le, le tester, donc vous pouvez le prendre et l'exécuter. Le, moi, je suis sur la machine. Sur Mac, il bug un peu, donc je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Mais euh, c'est un, un projet GitHub, c'est open source, c'est du Databricks à la base. Donc, c'est déployé sur Databricks. Euh, vous pouvez aussi le trouver, euh, d'après leur dire, je n'ai pas vérifié, dans SageMaker ou sur euh, Amazon Web Service et dans euh, Azure ML. Et puis, il euh, y a aussi des versions en fait, qui ne sont pas liées à une... Euh, à une plateforme en particulier. Donc, en fait, vous pouvez installer ça sur votre installation Docker. Et ça fonctionne aussi dans Spark. En fait, dans Spark, il génère des user-defined functions utilisables dans Spark. Donc, euh, j'ai fini. Je suis à peu près à temps. Euh, donc, si on, si on veut euh, résumer, bah, en fait, vos datas. c'est pas fun, mais vous n'avez pas le choix. Le, le test du modèle, en amont et euh, surtout en continu. La gestion du feedback. On oublie souvent en fait, toutes ces questions de monitoring, de comment on fera après, on se dit on verra quand on sera en production. La diversification des environnements, donc on, commence à, on a du Hadoop dans un certain nombre de milieux, on a de plus en plus du cloud, on a de plus en plus des containers avec des choses qui sont gérées en Kubernetes. Et puis euh, la standardisation, donc euh, les homelops, les mail plateformes euh, et euh, tout ce qui est euh, portabilité des modèles. Donc, on peut espérer que d'ici un certain temps, on aura des espèces de serveurs d'application de modèles qui feront qu'on souffrira quand même moins pour les mettre en production. Donc je vais vous laisser la parole. Je vous laisse quand même les. Oula. je vous laisse les. J'ai perdu mon interface. Je vous laisse quelques user groups si vous voulez continuer à vous intéresser à ça. Il y a le. Pour ce qui est pendant Duchesse, il y a le Women in Machine Learning and Data Science. Et euh, bah, je vous remercie. Je remercie l'orga gars aussi, parce que je sais à quel point ils vont être fatigués ce soir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions